Et salut à tous les Australiens. donc nous voici aujourd'hui pour l'épisode 20 sur Def Pro, donc saison 2, où le titre de cette vidéo, ça va être une... j'espère que OBS va tenir, une petite euh, victoire par défense, exactement. Donc j'ai une pas très bonne main, donc j'ai un tricelateur volcanique, rechargement accélérateur de flamme, peau de sorcellerie, obus volcanique et un magicien de la je de feu. Et lui il a chemin de lumière d'étoile, mi miroir du dragon, oh tiens phalanx draconité terraformation et euh, euh, activation en mode assaut donc euh, je vous laisse voir un peu le duel parce que là il, il a fait terraformation pour prendre le rabbin des dragons et il envoie une carte de sa main à son cimetière pour pouvoir piocher une carte et il fait euh, il a basé son jeu sur le style dragon blanc aux yeux bleus euh, dragon poussière d'étoiles pardon donc moi je suis euh, voilà moi je suis un petit peu baisé comme on dit et là il va là je vais jouer ça pour pouvoir euh... et il va me le bloquer encore donc euh, je vais envoyer je... je vais mettre mon obus en mode défense Enfin voilà j'ai mis mes... mes deux magiciens de la cloche de feu en mode défense voilà c'est, euh, je n'ai rien du tout je ne, sachez que je n'ai rien du tout. Il a sacrifié un monstre pour pouvoir faire appel à un monstre. Voilà. Pouf. Tac, tac, tac. Et refaire appel au dragon poussière d'étoile. Il, il m'a fait que ça. Il m'a fait trois dragons poussière d'étoile. Et, et je vous dis pas des bêtises. Dragon poussière d'étoile en mode assaut. Voilà. Je vous dis pas des bêtises. Il m'a fait que, que ça. Hop. Et voilà. Comme ça. Alors j'ai quoi Magique, euh pot de sorcellerie et rechargement accélérateur de flamme. Voilà. Donc après, je lui j'active mes cartouches de chasse volcanique. Bien sûr, il il la première donc je, il, ça détruit pas ses monstres. Voilà mais il perd quand même 1500 points de vie. C'est euh, c'est comme ça que j'ai pris l'avantage en fait. Je lui ai fait perdre que des points de vie, que des points de vie, que des points de vie. Et là il va me refaire un dragon poussière d'étoile. Voilà. Mais il perd quand même 600. Alors, je fais ça. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Je récupère donc quatre monstres. Je pioche de cartes. Voilà. Là, il va me refaire un petit dragon poussière d'étoiles. Et je vais lui faire perdre encore 1500 points de vie. Même s'il annule la destruction des monstres. Je lui fais perdre encore 1500 points de vie. Voilà, comment on fait pour euh, pour pouvoir jouer sans gagner, quoi. Voilà, c'est pour pouvoir jouer sans gagner. Autour de flamme. Paf. Il, il, il annule la capacité de mon monstre, mais... Alors là, il va me faire quoi encore un... Là, il y a, y a ces dragons poussières d'étoiles qui reviennent. Donc euh, c'est pour ça que je vais euh, rejouer mon combo avec les voilà et je vais piocher deux cartes et bien sûr voilà, il reste encore euh, j'ai euh, quoi deux retours de flamme. Donc ça on s'en fout hein Voilà, tac, il perd euh, 1000 points de vie d'un coup, il sait pas pourquoi. Moi j'en perds 1900, je sais pourquoi. Voilà. Je peux pas faire grand-chose à part essayer de piocher des cartes, voilà. Mais je vais le terminer comme ça, en fait, il va perdre 1000 points de vie par 1000 points de vie. Là, il ne reste plus que 600, moi je perds encore, voilà, là je perds beaucoup, il nous reste 600 chacun, j'ai perdu beaucoup. Et là, il invoque son, son dragon poussière d'étoile mode assaut, et pour finir, je vais le finir avec une cartouche de chasse volcanique. Voilà, là, il, il annule mon effet. Dommage. Mais la cartouche de chasse volcanique, elle fait ça, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est comme ça, voilà